Je m'appelle Lila, nous venons ici pour mon enfant, Alia, qui a 5 ans qui est une grande prématurée. Nous vivons sur Paris, en France et nous avons entendu parler de cette clinique par le biais d'amis qui sont déjà venus ici, qui sont très satisfaits des pratiques du docteur Blum. Ma fille est grande prématurée, elle est née à 5 mois et 3 semaines avec beaucoup de complications beaucoup de difficultés dès le démarrage de sa vie. Euh, Aujourd'hui, nous avons parcouru pas mal de chemins et euh, à la base, les médecins n'y croyaient pas du tout. Ils pensaient même qu'elle resterait un légume, donc euh, ne marcherait pas, ne parlerait pas et euh, elle a des soucis de nutrition aussi. Donc elle mange par le biais d'une machine donc en nutrition entérale elle parle très très peu, euh, émet des sons, émet quelques mots mais a du mal à s'exprimer, elle signe, elle parle par le langage des signes et aujourd'hui nous sommes ici pour trouver une solution, pour l'aider à gagner en tonicité en, au niveau musculaire ainsi que euh, corriger son équilibre parce qu'elle est née euh, malheureusement euh, avec un, une malformation cérébrale qui s'appelle une dysplasie pontocérébelleuse qui est en fait une atrophie du cervelet et du tronc cérébral qui altère l'équilibre, le langage et beaucoup d'autres choses. Et elle est née aussi avec euh, de l'hypertonie ce que le docteur Blum a, a immédiatement décelé et a souhaité euh, travailler plus sur l'aspect musculaire, ligamentaire et euh, l'aider à reprendre possession de son corps, qui est euh, extrêmement tendu euh, pour cause de sa hypertonie, qui a été traitée depuis euh, ses six mois de vie. Elle a eu des séances de kiné euh, très très fréquentes, elle a des prises en charge assez importantes, hein, orthophonie, psychomotricité. Euh, nous faisons plusieurs thérapies en dehors de celle-ci que nous avons commencé euh, depuis deux semaines euh, qui est assez euh, fructueuse, bien que ce ne soit pas suffisant euh, en une seule thérapie euh, nous ne pouvons pas obtenir le résultat optimal donc pour ma part il faudra que nous revenions, hein, ça c'est certain Cependant, il y a tout de même une amélioration euh, au niveau de sa posture, l'emplacement de ses jambes, de ses pieds, qui fait qu'elle euh, arrive à avoir une aisance euh, pour marcher. Donc euh, bien sûr, euh, avec une aide de ma part, puisque je lui tiens la main. Euh, le but est d'arriver à un vrai résultat, donc revenir euh, très prochainement, refaire des thérapies de 15 jours, qui pourra lui permettre de gagner euh, justement sur cette, euh, cette problématique d'équilibre et euh, d'utilisation euh, à bon escient de, de son corps. Euh, L'hypertonie euh, a été euh, éradiquée, mais pas complètement. Pas complètement, ce que le docteur Blum a, a constaté dès euh, le premier regard. Et donc actuellement, il y a un travail de fond qui est fait euh, sur l'aspect musculaire, où on lui travaille les muscles internes, qui sont euh, peut-être atrophiés, si on peut employer ce mot. Euh, donc c'est une enfant de 5 ans qui euh, a beaucoup de chance, euh, qui aura certainement la chance de marcher normalement. Aujourd'hui, elle marche à l'aide d'un déambulateur, hein, donc elle arrive à maîtriser euh, cet outil, euh, qui lui a fallu du temps euh, et euh, mon but c'est que mon enfant marche sans aide d'appareillage donc euh, nous ferons tout notre possible pour revenir au sein de cette clinique qui détient des méthodes complètement particulières qui ne sont pas existantes en France d'après ce que j'ai compris il s'agit de la biomécanique et euh, ce sont des méthodes totalement différentes qui peuvent lui apporter un plus un complément de tout ce qui est fait aujourd'hui, en dehors des autres méthodes que nous faisons dans d'autres pays, et notamment en France. Voilà, donc euh, Alia, c'est une petite fille battante, qui a une énergie débordante, qui supporte beaucoup beaucoup de choses et qui, euh, pour moi, je crois en elle, et je suis, je suis persuadée qu'elle arrivera à, à devenir, on va dire, entre guillemets, normale, c'est-à-dire un enfant qui sache marcher et Parler avec, euh, avec le temps. Donc, euh, sa grande prématurité a été un, un très, très, très, très dur et très difficile à vivre, mais euh, il y a toujours un espoir tant qu'on cherche des méthodes totalement différentes que la médecine classique en trouvant des solutions transverses euh, comme la, la, les méthodes biomécaniques qui sont employées ici euh, en Espagne.